Salut J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul à l'ancienne. Alors j'espère que vous avez un chocolat chaud, un thé, un café, un paquet de gâteaux, même des chips et du saucisson, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un haul qui va être chargé. 2021 ça n'aura clairement pas été l'année des économies pour moi et donc j'ai beaucoup beaucoup beaucoup de choses à vous montrer je ne sais même pas par où commencer pour être honnête donc je vais prendre ce qui se présente à moi, j'ai fait différentes catégories la, la première chose dont je voulais vous parler c'est de mes achats sur Shop Disney ça faisait assez longtemps que j'avais pas craqué sur Shop Disney pour être franche parce que bah, je trouvais que leurs collections, elles étaient pas forcément folles. Et en fait, entre la collection là-haut et la collection Pixar et la collection avec les livres Disney, là que je collectionne les carnets, radia. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait une commande par mois. Mais honnêtement mon paquet il était énorme à tel point qu'il <rire> y a une fois où j'ai dû aller le chercher à la poste et le paquet m'arrivait quasiment jusque là. Impossible de le transporter, j'ai été obligée de le démonter en plein milieu de la poste, Enfin, ça a beaucoup fait rire la postière d'ailleurs. La première chose dont je voulais vous parler du coup c'est de la collection là-haut. faut savoir que c'est une collection que j'avais déjà repérée sur le Disney Store américain. J'espérais très fortement qu'on ait la collection chez nous sans savoir vraiment trop ce qu'on aurait. Et en fait le matin même, j'étais sur les starting blocks, je voulais absolument avoir mes pièces. Donc du coup j'ai complètement craqué. Et la première pièce sur laquelle j'ai craqué c'est celle-ci. J'adore en fait tout ce qui est un peu réplique d'objets que l'on retrouve dans les films. Et là donc du coup on a la jarre euh, Paradise Falls que l'on retrouve du coup dans la haut puisque c'est là que euh, Ellie et Carl mettent leurs économies. Moi clairement je ne pense pas y mettre des pièces, je ne vous cache pas parce que je ne voudrais pas la détruire pour les récupérer. À l'arrière vous avez ces petits autocollants qui sont vraiment les répliques exactes. On a également la possibilité de les customiser avec des enfin avec des sparadra, oui bien sûr, avec des scotch supplémentaires qu'il faudra ajouter du coup et je la trouve absolument Parfaite, je l'adore. Pour les gens qui sont un peu curieux, elle m'a coûté 25 euros, mais elle est vraiment de belle qualité, elle est assez lourde et... Euh... C'est une petite pépite clairement. Alors j'ai également craqué pour le paillasson Welcome to Paradise qui est du coup devant ma porte pour le coup. J'ai pas résisté, j'avais vraiment envie de le mettre devant. Il est énorme, il m'a coûté 30 euros mais vraiment c'est une très très belle pièce. Bah, ça fait tout son petit effet je trouve. C'est assez subtil si vous connaissez pas là-haut. Je pense que la majorité des voisins n'ont pas la référence mais moi je l'adore, je trouve ça trop bien. Alors je continue avec le dernier achat euh, que j'ai fait dans cette collection et il s'agit de la boîte aux lettres. Alors je vous avoue, je voulais vraiment le garder dans la boîte fermer etc pour tout vous montrer puisqu'en fait cette boîte aux lettres elle est euh, avec un petit lot de papeterie que vous allez découvrir juste après et en fait je m'en suis servi pour mettre les souvenirs de mon chéri et moi dedans ce qui fait que bah, j'ai pas résisté à l'ouvrir et après j'ai pas eu le courage de, de tout remettre proprement comme si de rien n'était nous en fait on a le livre officiel Disney Store qui est la réplique exacte de celui de là-haut où en fait j'ai mis des photos et des témoignages et des petits souvenirs de notre histoire depuis le début. Du coup c'était assez mignon d'avoir la boîte avec, donc je vais faire toute une étagère je pense dans ma bibliothèque dédiée au film là-haut, puisque bah comme vous le savez c'est pas mon Pixar préféré, mais j'y suis quand même attachée et surtout au début du film et à l'histoire entre Carl et Ellie. Donc assez contente. Et dedans il y avait d'autres petits détails que je vais vous montrer. Du coup on avait un set de tampons que je trouve assez cute, des stickers qui me serviront très certainement pour mon livre, deux petits stylos et également toutes ces cartes postales. Donc ça fait vraiment comme les livres en fait répliques du même style. Il y en a 10 différentes et ce sont vraiment des moments du film, pas des artworks. Mais je les trouve assez sympa et euh, je trouve ça mignon. Pourquoi pas les envoyer à des copains, ça pourrait être rigolo. Alors, on reste à présent dans le thème Pixar puisque bien j'ai acheté deux pièces de la dernière collection qui vient de sortir. Je ne vous cache pas, entre le fait que c'est Pixar et le fait que ce soit ma couleur, ce bleu clair là comme ça, j'étais obligée. Donc la première pièce que j'ai achetée, j'ai été globalement assez sage hein. même si ça m'a coûté très cher parce qu'on connaît les prix du Disney Store, donc la première chose que j'ai acheté c'est ceci alors ça m'a coûté 24 euros quand même hein. comme vous pouvez le voir c'est assez grand puisque ça dépasse la taille de ma tête, je vous l'avais montré d'ailleurs en story Instagram et en fait je ne sais pas comment ça s'appelle, <rire> donc voilà mais en fait à l'intérieur vous avez un bloc-notes avec des feuilles qui vous permettent de dessiner, vous avez un critérium, un endroit pour mettre peut-être des cartes, ceci pour les stylos et ce que j'aime beaucoup c'est toutes les références absolument super subtiles à l'univers de Pixar, c'est très pastel, c'est très joli et donc vous avez une citation de Dory une citation de Buzz Léclair, une citation Ego dans Ratatouille et vous en avez une d'Edna Mode. Et je trouve que cet objet il va totalement dans le thème girl boss de chez Pixar <rire> qu'il y a dans mon bureau donc franchement j'adore, je trouve ça génial et je regrette vraiment pas cet achat alors qu'au début quand je me le suis acheté franchement je me suis dit est-ce que je le prends est-ce que je le prends pas Bah au final j'ai craqué et je le regrette pas du tout. Et donc l'autre achat dans cette collection que j'ai fait mais il est trop bien, c'est un sweat de la collection donc Pixar, alors petite information pour ceux qui souhaiteraient l'acheter comme moi, c'est de l'unisex, donc ce qui fait que ça peut très très vite faire oversize, moi j'ai choisi du M parce que c'est la taille que je fais habituellement, et je nage dedans alors par contre il est atrocement confortable, c'est une merveille, il m'a coûté 42 euros donc moi je trouvais ça assez cher mais franchement la qualité est là, en plus le Pixar est brodé donc je pense que ça durera longtemps dans le temps, et j'ai été très surprise par la couleur je vous avoue je m'attendais à un bleu beaucoup plus pastel un bleu d'une couleur vraiment assez particulière mais qui est quand même très jolie et franchement euh, je le quitte plus. Je ne veux plus le lâcher vraiment, je l'aime d'amour la Arm. Lors de mon dernier haul, je vous avais parlé de cette collection euh, chez Shop Disney de carnets euh, qui sont les répliques exactes des livres que l'on retrouve euh, dans les films d'animation Disney. Donc j'avais acheté le Il était une fois et en fait en me rendant compte de la qualité du produit, je me suis rendu compte que je les voulais tous. Alors j'ai réussi à en avoir plusieurs que je vais vous montrer juste ici. Il m'en manque un que je veux absolument, c'est le blanche-neige. Je vous avoue que j'ai vu le robin des bois en vrai, je ne l'ai pas trouvé incroyable parce que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une texture sur la couverture. Mais j'avoue que le blanche-neige, il va me le falloir. Je ne le trouve absolument nulle part, euh, que ce soit sur Shop Disney ou même à la revente sur Vinted et tout. Donc si jamais vous le voyez, n'hésitez pas à me faire signe. J'ai vu qu'il était vendu sur eBay mais à des prix euh, absolument incroyables. Donc vraiment, si vous le voyez neuf, n'hésitez pas à me faire signe. Parce que moi, mon objectif, en fait, c'est de les convertir en livres photos. Je vais coller, en fait, euh, toutes mes photos, etc., avec des petits souvenirs je vais tout écrire, etc. à la main. J'ai vraiment hâte de pouvoir travailler dessus et de m'en occuper. Donc j'ai celui de La Belle au bois dormant qui n'est encore là pas un film que j'adore mais je trouve que la pièce est absolument trop belle et j'adore les pages à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, ce sont vraiment les pages que l'on peut retrouver euh, bah, dans le film d'animation. C'est une réplique qui est assez fidèle et franchement... Euh... Mais quelle idée de génie d'avoir créé ces produits, enfin vraiment une merveille. Celui que je voulais absolument c'était celui-ci de Pinocchio, euh, comme vous pouvez le voir en plus il a des fermoirs, ça fait vraiment très très qualitatif. Par contre je vous conseille vivement de faire très attention, parce que si comme moi vous êtes une brute vous risquez euh, assez facilement de les abîmer, c'est à dire que moi par exemple à l'arrière il y a déjà des petites traces, je pense que c'est parce que bah il était superposé à un des autres livres du coup qui a marqué le cuir, là j'ai l'impression que ça commence déjà à à se retirer un petit peu, c'est des livres qui coûtent quand même assez cher, je crois que ça coûte 28 euros pièce quand même pour un carnet c'est vraiment pas donné. Ils sont vraiment sublimes et plein de détails, donc ici le Pinocchio comme je le disais, et le petit dernier, et c'est magnifique, c'est celui de Cendrillon. Hein. Est-ce qu'on en parle ou pas de ce, de ce livre Alors actuellement je me tâte d'ailleurs à garder mes boîtes livres euh, qui sont exactement les mêmes répliques, je les aimais beaucoup parce que bah du coup je pouvais contenir les souvenirs de mes différents voyages puisque bah il y en a un qui est dédié à Disneyland Paris, un qui est dédié à la Cruise Line, un à Tokyo, un en Californie et un à Walt Disney World. Mais c'est vrai que ça m'embête un petit peu d'avoir la double réplique et donc du coup j'hésite. Je sais pas si je garde les deux, si je mets que ceux-là. J'aimerais beaucoup d'ailleurs trouver des poses livres assez jolies pour les mettre dessus. J'en avais acheté sur AliExpress et franchement j'ai été super déçue. En plastique, tout cassant, tout pourri. Si jamais vous en avez à me recommander qui serait par exemple en couleur or ou vraiment quelque chose un peu qualitatif qui les mettrait vraiment en valeur, n'hésitez pas à mettre vos liens en commentaire ou à venir me voir sur Instagram en message privé. Vraiment, je vous remercie d'avance alors la prochaine catégorie c'est les créateurs Disney et bah j'en ai quand même quelques-uns à vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo et je suis trop contente. Je vais commencer par vous parler vest en jean puisque bah, si vous avez suivi mon dernier live sur Youtube qui remonte quand même à quelques mois, je vous avais parlé de ce projet de prendre des vestes en jean que j'achetais sur Vinted d'occasion et que je customisais avec des patchs. Donc j'avais commencé à en faire une en live avec vous sur le thème de Disneyland et il se trouve que j'ai trouvé plusieurs petits patchs à rajouter. Alors tous les patchs que je vais vous présenter dans cette vidéo viennent du même shop, des patchs que je vous ai déjà montré que ce soit sur Instagram, mon précédent live ou sur bah, mon précédent haul dont je ne vais pas reparler dans cette vidéo. Donc celle-ci c'est ma veste euh, sur le thème de Disneyland et donc j'ai deux nouveaux patchs, celui-ci euh, qui vient de la boutique Only Happy Things, c'est une boutique qui vient des Pays-Bas et j'adore l'univers, c'est super coloré et tout, franchement je suis très très fan de ce qu'elle fait donc j'ai acheté celui-ci et celui qui est derrière et je trouve que ça complète vraiment bien le look parce que je trouvais qu'il manquait vraiment quelque chose à la base il y avait juste le château qui vient du coup bah, des états unis avec le dembo qui vient du même lot de patch moi j'ai acheté le It's a Small World et je trouve que le logo est vraiment trop trop beau, trop parfait ça rajoute un, une petite touche pastel à l'ensemble et franchement c'est ce qui manquait je pense et ça c'est le genre de veste que j'ai beaucoup trop hâte de porter à Disneyland Paris donc n'hésitez pas à réouvrir hein, les gars je sais que c'est compliqué mais mon dieu qu'est-ce que ça me ferait plaisir de pouvoir porter une petite tenue Disneyland mes petites oreilles et tout ce serait trop bien et alors l'autre veste que je vous avais pas montré c'est une veste sur le thème de Pixar alors au départ je voulais la recouvrir de patchs de partout vous connaissez mon amour pour Pixar je pense d'ailleurs je pense vraiment avec les années que je suis de plus en plus fan de Pixar plutôt que de Disney en les mettant sur la veste et en me rendant compte du résultat de l'autre je me suis dit que j'avais envie d'une veste que je pourrais porter un peu plus tous les jours qui irait avec plus de pièces de ma garde-robe et du coup j'avais pas envie de la surcharger donc j'avais déjà deux patchs Piximum m'a cousu Merci encore à toi maman Et j'en ai rajouté un troisième que je vais vous montrer juste ici, qui est celui-ci euh, de l'univers de Coco. You make me un poco loco, qui vient lui aussi de Only Happy Things, qui fait d'ailleurs des tarifs qui sont assez intéressants. Donc vraiment si vous cherchez ce genre de pièce foncez. la qualité est canon. Je pense que vous voyez à peu près à la taille de ma main, mais c'est quand même une grande pièce. Donc je vous, la, je vous le recommande à 200%. Et la veste en elle-même du coup vient de chez Vinted, et c'est une Levis Vintage que j'ai eue pour 15€, enfin... Vraiment une misère et je la porte tout le temps, je l'aime beaucoup trop. Alors là on va passer à Art of Box Shop. Je vous en ai déjà parlé dans mon dernier haul, c'est pas la première fois que je craque euh, sur ce que font les filles. Ce ne sera pas la dernière, je vous l'annonce, d'office. Du coup elles ont ressorti en fait euh, une deuxième collection de Magic Symbols, je crois que c'est le nom, qu'elles ont vendu notamment sur Etsy en Kickstarter. Et moi j'ai craqué sur trois pièces. Il y en a une troisième qui est en cours de préparation. Vous sentez mon émotion, j'hyperventile rien que d'en parler. Et en fait dans la moitié des pièces il y a du Pixar. Donc euh, bon bah écoutez... Euh... Que vous dire Elles m'ont proposé de m'en envoyer, je, je n'en reviens toujours pas, je vous avoue que j'ai vraiment trop trop hâte de les recevoir parce que ce qu'elles font est absolument génial, ça fait très longtemps que je suis leur travail et je trouve qu'à chaque fois elles s'améliorent de plus en plus, Enfin, leur univers je l'aime et je suis super fière de pouvoir vous présenter ces pièces donc là euh, je les ai pas du tout reçues de leur part, c'est moi qui les ai achetées de mon côté. Parce que bah, j'ai craqué et j'étais obligée. Donc il y a trois pins. Le premier c'est celui-ci qui est sur le thème du docteur Facilier. Je la trouve très discrète cette pièce mais en même temps je pense qu'elle fera tout son effet avec un Disney bound. Parce que cette année, obligée je vais le faire. On a également cette pièce-ci. Donc la lampe d'Aladin. Là aussi subtile mais je me suis rendu compte en 2020 que j'aimais bien faire euh, des Disney bound de cet univers-là. Donc il me fallait la lampe. Et le troisième et je pense que vous serez beaucoup à comprendre ce craquage. Franchement. La potion d'Adès quoi. C'est une super bonne idée et en plus de ça, c'est des touches qui sont hyper subtiles. Personne n'a la référence à part des vrais fans Disney et ça fait vraiment tout son effet sur une tenue. Enfin, sur un look et tout, ça va être trop beau. Je voulais également vous parler de la boutique Arts by Rémi Alors là pour le coup, je n'ai pas acheté mais très franchement j'aurais pu. J'ai reçu de la part de Rémi qui est un membre de ma Pixie Army depuis euh, moult plusieurs pièces que j'adore. Je vous avais déjà présenté dans le dernier haul deux pins qu'il m'avait envoyé. Et là il m'a envoyé des pins et une collection de stickers. Donc les pins sont sur le thème de Coco. J'en ai reçu quatre différents. Et je trouve qu'ils vont super bien ensemble les quatre. J'ai été assez touchée de recevoir Miguel et Mama Imelda. Mais si jamais vous voulez faire un peu plus discret, bah, vous avez les guitares ou la guitare. Et la guitare je crois que c'est mon préféré des 4. Je le trouve plein de détails et tout, euh, avec euh, tout son côté doré, enfin vraiment... Un travail magnifique. En m'en rendant compte de plus près, je me suis rendu compte que c'était Frida Kahlo et pas du tout Mama Imelda. Mais je pense que vous comprendrez pourquoi euh, et ben je me suis trompée. C'est vraiment des pièces absolument magnifiques. Et avec ceci, il y avait également ces stickers. Et moi j'aime beaucoup les stickers. Généralement, j'en colle un peu partout, j'avoue. Que ce soit dans mes carnets, que ce soit bah, sur mon ordinateur, etc. J'adore ça. Et franchement, c'est un univers auquel je suis assez sensible. Vous avez différents stickers sur l'univers de Disneyland de Paris et il y en a des trop trop beaux, enfin franchement des petites merveilles, vous en avez également sur le thème de Mulan et sur le thème de Fantasia en tout cas pour ceux que moi j'ai reçus mais je sais qu'il en a fait d'autres depuis notamment sur euh, l'univers de la Belle et la Bête en noir et blanc qui sont assez beaux et sur l'univers de Phantom Manor lui aussi il a un style qui s'étoffe de plus en plus et franchement ces pièces sont folles donc je vous conseille de le suivre et vous avez un code promo permanent puisque c'est un membre de la Pixie Army et je vous le mets juste ici du coup dernier créateur du jour, il s'agit de la boutique Roses and Torn Ears, toujours autant de mal à prononcer ce nom. Et j'ai acheté trois produits. Alors, je les ai achetés depuis bien longtemps pour vous expliquer. Elles avaient fait une vente au Black Friday, si ma mémoire est bonne. Et j'avais acheté du coup trois produits en espérant les porter pour la période de Noël. Sauf qu'en fait je les ai reçus en février. Alors euh, il m'est arrivé une histoire assez improbable, une galère de la tête à pitié comme on n'en fait pas. Euh, ce sont des filles qui sont hyper talentueuses et tout mais là j'avoue que j'ai eu un vrai vrai problème. Je pense que je suis une personne assez isolée. Après je sais que ma copine Laura de The Side a aussi mis du temps à récupérer sa commande là actuellement. D'ailleurs je ne sais pas si tu l'as eu depuis, je, je l'espère quand même parce qu'on approche quand même dangereusement du mois d'avril. Et donc j'ai trois pièces qui ne sont pas de saison malheureusement pour deux d'entre elles mais que je reporterai à Noël prochain. Quand vous me verrez avec sur les réseaux sociaux vous saurez du coup que ça vient euh, bah, de l'année dernière. Donc on est sur un total look rouge. La première pièce c'est ce petit serre tout mignon avec des flocons donc rouge et blanc. Ça fait très sucre d'orge, moi j'aime beaucoup. Le deuxième c'est celui-ci avec marqué Mickey. Alors celui-ci je l'ai déjà porté et je le trouve hyper confortable j'avoue que j'avais beaucoup d'a priori sur les serre-têtes épais comme ça, j'avais peur que ça fasse mal derrière les oreilles celui-ci est vraiment tout mou mais c'est vrai que c'est l'une des grandes forces de leur shop c'est que bah, elles arrivent à faire des pièces qui sont vraiment très très confortables qui sont très agréables à porter et que vous pouvez garder toute la journée sans aucun problème et même en dehors de Disney là pour le coup avec euh, le Mickey et je l'aime beaucoup je l'imagine trop avec un petit look Blair Waldorf petit chemisier tout ça ça va être magnifique et le petit dernier c'est ce béret qui est trop avec son petit pompon et tout. Alors c'est pas la première fois que j'achète un béret de chez elle. Et ce que j'aime bien, c'est les petits Hidden Mickey qu'on a euh, sur les perles. Donc ça, ça va être trop mignon. Là encore, je pense que j'aurais pas trop de mal à le porter même en dehors du parc. Ça va être très facile à porter et vraiment trop chouchou. Il me semble que je les avais découverts d'ailleurs avec les bérets, si ma mémoire est bonne. Et franchement, qualité exceptionnelle, produits assez spéciaux, tarifs intéressants. Franchement, c'est une boutique que je vous recommande. J'ai eu des soucis la dernière fois, donc je voulais vous en parler. Mais je vous conseille vraiment de les suivre à fond et d'acheter leur travail parce que bah elles font des produits. Qui qui sont assez uniques et qui sont très très qualitatifs. On va rester un peu dans la thématique mode puisque bah, j'ai une boutique dont je voudrais vous parler et à la fin on va terminer par les livres parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc la prochaine boutique dont je voulais parler avec vous, la Pixie Army, c'est... Pampling, qui est un site internet qui propose des t-shirts, des chaussettes, des masques, et des posters sur la pop culture. Donc ça peut être du Ghibli, du Pokémon, du Harry Potter, du Zelda, mais aussi, bien évidemment, du Disney. Ils ont pas mal de modèles. Je suis en collaboration avec eux depuis 2018. Ce haul n'est pas du tout sponsorisé par eux. Malheureusement, j'aurais beaucoup aimé. Bah, je voulais quand même vous en parler puisque j'ai fait une commande récemment et je viens de recevoir mes produits, que j'ai beaucoup aimé parce que la qualité est au top. Ils font pas mal de réductions en ce moment et moi j'ai un code permanent qui s'appelle Pixi20 et qui vous offre 20% sur tout le site on est plusieurs influenceurs à la l'avoir on touche tous une commission donc c'est l'occasion si jamais vous voulez nous soutenir de passer par nos codes promo et en plus vous ça vous permet de découvrir le site et euh, bah, de payer quand même moins cher j'ai acheté deux t-shirts quatre paires de chaussettes les quatre paires de chaussettes je les ai eues pour 10 euros à la place de 5,90 euros l'unité donc ça vaut la peine j'ai acheté cette paire ci sur le thème d'halloween faut savoir que je vous ai demandé d'ailleurs conseil sur Instagram un peu pour que vous m'éluyez dans mes choix parce qu'il y en avait vraiment beaucoup et j'ai beaucoup aimé ces petites citrouilles que je porterai à Halloween, peut-être pas que d'ailleurs. J'ai pris du 35-38, elles taillent assez bien et elles sont assez hautes, je pense que pour la passion chaussettes c'est important de le savoir mais j'ai également pris des chaussettes basses, des sockets parce que c'est quand même ce que je porte le plus et donc j'ai pris celle-ci sur l'univers de Ghibli avec les petites noirs et tout. Je les trouve trop trop mignonnes. J'ai également acheté celle-ci. Est-ce que vous avez la référence à Pixar ou pas Ça me fait grave penser à mon mur de nuages du coup et je les trouve vraiment trop trop cool. Et les petites dernières elles sont pour Xavier parce que je sais qu'il louche euh, sur mon sweat de chez Pampling d'ailleurs euh, depuis bien longtemps et je me suis dit que j'allais lui offrir les petites chaussettes parce que je trouvais ça trop marrant. Et du coup au niveau des t-shirts, je vous montrerai du coup des photos euh, parce qu'on en a fait avec Tonton Pixie. J'ai pris deux t-shirts euh, un peu coordonnés, pas exactement les mêmes mais un peu dans le même esprit. Donc on a Jasmine et le et c'est une référence du coup à la première fois où on a été au parc ensemble parce que bah, c'était les Disney Bounds qu'on portait. Alors malheureusement il n'y avait pas de t-shirt à parce que parce bah, on a du mal à faire des Disney Bounds de couple. Hein, à part dans la vidéo des amours sinon on fait toujours des personnages du même univers mais qui sont pas ensemble. Franchement cette collection est incroyable, il y a énormément de personnages Disney que ce soit des héros comme des méchants, il y a également des princesses, on a Evil Queen on a Maléfique qui sont magnifiques, ou Boogie pareil, on a Alice au Pays des Merveilles enfin franchement il y a beaucoup de modèles qui sont très très jolis donc lui a pris du L en taille unisexe, il est un peu large mais il est vraiment bien et moi j'ai pris celui-ci pour moi, donc de Jasmine en noir et bleu. Ça faisait longtemps que j'avais pas tenu un t-shirt comme ça. Hein. Et j'ai pris du Taille M-Femme. Nickel, c'est un peu ample, c'est pas hyper moulant mais ça taille vraiment bien et la qualité du tissu est trop cool, vraiment. Que des bons poids pour Prompling, pour le coup j'adore. Et enfin on va terminer avec les livres La Pixie Army. Et alors vous êtes pas prêts <rire> Parce que j'en ai acheté beaucoup. Je vais commencer par vous parler je pense de mes dépenses qui viennent Amazon.com ça faisait très longtemps que j'avais pas été dessus et en fait j'ai réalisé un truc assez récemment. Je me suis rendu compte qu'en fait les livres qui sont dans ma wishlist actuellement ce sont des livres qui sont très anciens qui datent des années 2010 pour la grande majorité et du coup qui sont en train de disparaître petit à petit ce qui veut dire que bah, comme tout objet qui se fait rare et ben bah, ils vont commencer à monter en prix et c'est déjà le cas de pas mal d'ouvrages à mon grand regret donc en gros bah, si je voulais craquer c'était le moment où jamais alors il m'en fallait pas plus hein, comme excuse pour acheter <rire> donc du coup j'ai été sur amazon.com et je me suis dit les livres qui sont dans ma wishlist à moins de 30 dollars et bah je craque heureusement pour moi il y en avait que deux <rire> et le premier le premier que j'ai acheté c'est celui-ci, donc c'est le Art of d'en avant que j'ai payé 25$. Alors il faut quand même faire des simulations sur le Amazon.com, faut vérifier vraiment à chaque fois si ça vaut plus le coup d'acheter sur le .fr ou le .com parce que les prix peuvent vite évoluer surtout avec les frais de port. Là il y en avait pour 25$, ça, ça valait la peine. Et si jamais vous voulez mon avis dessus, je vous invite à aller voir mon Disney Book parce que j'en ai parlé, je n'en dis pas plus. Et alors le deuxième que j'ai acheté c'est celui-ci as à Please, comme vous pouvez le voir il est encore sous blister donc vraiment je ne l'ai même pas feuilleté Il s'agit des années 1970 et 1980, c'est une période qui est assez creuse pour les studios Disney Alors clairement je préférerais les acheter dans le bon ordre Mais <rire> quand il y a des promotions bah, je me dis autant craquer Je vous avais dit dans le dernier Disney Book que je prévoyais de m'acheter toute la collection Parce que il bah, y a un volume par décennie et donc du coup bah, j'ai craqué sur celui-ci Encore une fois c'est pas une de mes périodes préférées mais je pense que ça va être super intéressant à découvrir et je crois que je l'ai payé une vingtaine de dollars aussi, pas plus. Et je sais qu'il y en a quand même pas mal qui tournent autour des 30, euh, des 30 euros, 35 dollars à peu près. Donc si jamais vous avez un coup de cœur sur cette collection, foncez la Pixie Army, ça vaut vraiment la peine. On va parler d'un livre qui est un peu hors catégorie mais que je voulais quand même vous présenter parce que ça a un rapport avec Disney. C'est ce livre-ci, donc c'est le livre de la jungle mais c'est pas la version Disney, c'est la version originale de Rudyard Kipling qui est animé et illustré par Minalima. Donc c'est le premier en français de cette collection que vous avez certainement dû voir sur Instagram et autres, parce que bah, c'est très populaire. Moi ça faisait longtemps que je les voulais mais je ne voulais pas les acheter en anglais parce que je savais que j'allais pas les lire, honnêtement. Donc je m'étais dit attends un peu. Et en fait quand j'ai découvert euh, qu'ils étaient en français, j'ai pas réfléchi. Alors à ma connaissance, les autres ne sont pas en français, il y a vraiment que celui-ci. Et euh, bah, ça va me servir pour ma nouvelle série euh, que vous avez peut-être vue sur YouTube où je vous parle de l'adaptation du roman au Disney. Donc le prochain c'est celui-ci. Et franchement à l'intérieur il est magnifique, c'est très coloré et ça représente bien le style du livre de la jungle et j'ai vraiment hâte de découvrir les autres. Et je vais faire la collection c'est certain. J'espère vraiment que ce n'est que le début d'une longue liste de livres en sachant que il euh, bah, y en a plein d'autres qui sont sortis de contes comme ça en anglais, en italien, en allemand, enfin bref à nous les Français d'en avoir Au moment où je tourne cette vidéo, il me manque deux livres, donc je les mettrai de côté pour un prochain Disney Book, mais j'ai également reçu celui-ci, que je vous ai montré très récemment sur Instagram, c'est Poster Arts of the Disney Parks, c'est un livre en anglais, qui en fait retrace toutes les affiches qui ont été créées pour les parcs Disney, et c'est un livre qui est assez culte et collector pour les fans, et en fait il était à 35 euros. et en fait quand je vous disais tout à l'heure que les livres que je voulais date tous des années 2010 et qu'ils deviennent de plus en plus rares et bah celui-ci en fait partie puisqu'il date de 2012. Moi je suis pas forcément fan à mort d'iconographie j'aime beaucoup ça mais c'est vrai que à choisir entre un livre plein d'images et un livre plein de textes je vais choisir plutôt plein de textes. Et là en fait j'ai été assez surprise parce que je pensais vraiment qu'il y avait que des affiches et rien d'autre et il y avait quand même quelques pages de textes. Je vous réserve ça pour un prochain Disney book, vous me connaissez. Assez agréablement surprise par ce livre et franchement j'ai vraiment hâte de le poser dans ma bibliothèque avec les autres parce qu'il a vraiment toute sa place dans ma collection. On n'en parle pas assez. Mais ma mère est une personne géniale, que j'aime du plus profond de mon cœur, et elle m'a fait un cadeau. En fait, elle m'a fait un chèque cadeau que j'ai pu dépenser sur la FNAC. Et j'ai acheté ce livre. Oui, ça m'excite encore aujourd'hui il s'agit du coup de Alice au Pays des Merveilles par Pierre Lambert. Comme vous le savez, j'en ai quand même pas mal de la collection. J'ai Bambi, Pinocchio, Blanche-Neige, L'Âge d'Or et La Belle au Roi Dormant. Je vous le dis en direct puisque je les ai sous les yeux. Et donc du coup, bah, je peux ajouter celui-ci. Alors c'était un livre que j'attendais avec grande impatience parce que je savais que Alice au Pays des Merveilles, en termes de, de visuel, de recherche, etc. ce serait hyper riche et hyper intéressant et j'ai pas été déçue. Là encore, je vous garde les détails pour le Disney Book, mais euh, une petite pépite un chef d'oeuvre. Donc tout ça c'était des livres neufs J'en ai également acheté deux d'occasion que je vais vous montrer juste ici du coup et pour le coup ils viennent tous les deux du site Rakuten dont j'avais déjà entendu parler je crois que j'ai déjà commandé une ou deux fois mais sans vraiment m'y intéresser outre mesure et là franchement bah, j'ai fait deux achats et j'ai été super contente honnêtement si jamais vous cherchez des livres comme moi je vous recommande d'aller voir en tout cas si vous êtes pour les livres d'occasion moi c'est mon cas puisque je trouve ça bien que les livres circulent et qu'ils aient plusieurs vies puis ça permet aussi de les avoir moins chers hein, surtout pour les livres rares et donc du coup j'en ai acheté deux alors le premier je crois que l'ai pour moi c'est un livre sur Disney Channel Je ne l'ai pas du tout lu à l'heure actuelle J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de bandes dessinées Ce qui m'avait un peu surpris Il est en français fait à souligner Et je pense que ça parle du coup de la création de la chaîne Disney Channel Je n'ai pas du tout ce genre de livre dans ma bibliothèque Donc je me suis dit bah écoute why not hein C'est le moment Donc je l'ai acheté et je l'ai reçu assez rapidement D'un vendeur assez sérieux donc très heureuse Et alors le deuxième on est sur un Graal la Pixie Army Il s'agit de Walt Disney Un américain original Pour les fans c'est la meilleure biographie sur Walt Disney. Je ne l'avais jamais lu. Je l'avais acheté en anglais, je ne l'ai jamais lu d'ailleurs je vais le mettre en vente sur mon Vinted si jamais quelqu'un est intéressé. Et franchement la version française se trouve aux environs de 80 100, 150 euros pour le livre je ne me sentais pas de mettre aussi cher et là je l'ai vu à 39 euros. Alors c'était un soir, il était 3h30 du matin, je n'arrivais pas à dormir et je me suis dit tiens allons voir ma wishlist pourquoi je ne sais pas mais quand je suis tombée dessus à 39 euros eh et ben, je l'ai acheté et j'ai reçu mon mail d'expédition à 4h30 du matin, tout va bien. Il est quand même assez dense, hein, il fait plus de 280 pages mais j'ai vraiment hâte de le lire et de découvrir s'il vaut vraiment autant la peine et je crois qu'on a très peu au final de biographies sur Walt Disney donc si jamais vous en connaissez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé etc. Jusque là moi je me suis surtout intéressée aux documentaires sur Walt Disney, notamment Walt Disney l'Enchanteur qui est super intéressant sur Arte moi je sais qu'il est en DVD mais il est peut-être aussi trouvable, je ne sais pas. Je sais qu'il est pas Disney Plus malheureusement mais peut-être en ligne éventuellement si jamais vous voulez pas le DVD. Mais en tout cas du coup je suis vraiment contente d'avoir un livre pour me plonger sur lui. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'informations que je possède déjà à travers les autres livres parce que bah forcément on nous parle de Walt Disney. Mais ça va être intéressant je pense de nous plonger plus enfin de me plonger plus en détail dans ce type de livre. Voilà ma Pixie Army pour ce long haul, j'espère qu'il vous aura plu. Petite tradition oblige, n'hésitez pas à mettre un hashtag toujours là dans votre commentaire si vous êtes resté jusqu'au bout, ça me fera vraiment plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime Bisous bisous bisous Et alors, euh, en post-générique, je vais vous parler d'un ultime achat, on va parler de celui-ci. Alors c'est même pas un dossier de presse c'est une sorte de journal qui a été distribué aux cast members pour les 50 ans euh, Disneyland, de Disneyland Resort. J'ai le numéro 157 puisque c'est une édition limitée sur 18 000 copies. Je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros quand même. Et alors je ne me suis pas vraiment plongée dedans mais je dois admettre que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus dense. Je pense qu'à tout casser il y a une dizaine de pages mais c'est vrai que j'aime tellement ce parc que bon je me dis... Ok, j'aurais pu éventuellement m'en passer, mais je suis quand même contente de le posséder. Et ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté de dossier de presse. D'ailleurs, si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Donc euh, très contente de l'avoir malgré tout. Bisous